Joyeux Noël à toi, chers spectateurs. Bienvenue dans cette vidéo habituelle de la fin d'année, ce petit rendez-vous que je vous offre le 24 décembre. Oui, nous allons avoir plusieurs invités qui vont une nouvelle fois nous présenter des films de Noël. Pas forcément des films qui représentent l'esprit de Noël, mais des films qui sont bons à regarder le soir de Noël. Des films qui font chaud au cœur, des films qui nous ramènent parfois en enfance, qui au contraire convoquent des souvenirs un petit peu plus matures. Bref, des films que je pense vous allez plus qu'apprécier, et personnellement, je tiens aussi avant tout, et je le ferai aussi à la fin de la vidéo, à remercier chacun des invités qui est présent ici. Il y a des personnes que je ne me serais jamais attendu à avoir dans cette vidéo. Il y en a d'autres, je suis très heureux de les compter parmi nous. Je ne vais pas tarder plus que cela. Voici donc les nombreux invités qui vont vous partager des films à regarder le soir de Noël. Lily s'ennuie est une youtubeuse que j'ai découvert dans le courant de l'année. C'est une jeune femme qui, je trouve, arrive à proposer un contenu un peu hybride. C'est quelqu'un qui va souvent faire des vlogs compilés avec des critiques, ou tout simplement des vlogs, ou tout simplement des critiques. Mais c'est souvent particulièrement développé. Ce que je trouve être bien, parce que il est vrai que le monde de la critique sur YouTube est parfois un poil fermé dans cette case, un peu comme la mienne, où on a tendance à juste parler du film. Et je trouve que quelqu'un qui arrive comme ça, de manière aussi spontanée, à partager un peu de sa vie... Pour ensuite bifurquer sur un film ou une série, je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant. Et je ne vais pas lui couper la parole plus de temps que ça, voici donc le film de Noël de Lily sans Bonsoir tout le monde. Enfin je dis bonsoir mais ça se trouve c'est bonjour. Et surtout surtout surtout joyeuses fêtes à tous. Je suis très heureuse de participer à ce petit projet de Noël. Pour l'occasion j'ai sorti ma petite dégaine de mère Noël. Mais malheureusement la thématique s'arrête là. Je vais être honnête avec vous c'est pas vraiment de films de Noël dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est plus de films familiaux. Il faut savoir que chez moi l'esprit de Noël ça s'arrête un petit peu au sapin, aux pulls un peu moches et au chocolat chaud devant la télé. On n'est pas des très grands fans de films de Noël. Même les classiques, Gremlins etc c'est pas des choses qu'on regarde chez moi. Chez moi pour Noël, on regarde des films familiaux, des films qui nous font tous rire et qui nous permettent de passer un bon moment. C'est pour cela que chose plutôt inhabituelle sur ma chaîne, si vous connaissez mon contenu, nous allons aujourd'hui parler de comédie française. Le premier film dont je vais vous parler est un film de 1971 que je découvrais parce qu'il faisait tout simplement partie de la filmographie de mes parents avant moi. Et c'est un film qui nous fait tous mourir de rire dans la famille, bon notamment puisque c'est un film dans lequel on retrouve Louis de Funès. est quand même dans l'histoire de France l'un des grands du rire du cinéma. Et il partage l'affiche avec Yves Montand, je pense que certains d'entre vous ont déjà deviné que je suis en train de vous parler de La Folie des Grandeurs. C'est un film qui est juste succulent parce qu'il y a une satire sociale qui peut être complètement projetée à notre époque, mais surtout il y a beaucoup d'humour, des musiques qui sont composées par Paul Nareff qui sont Excellente! Franchement, les musiques elles sont iconiques. C'est très très drôle, ça se passe à la cour d'Espagne. On suit un ministre dont Saluste, qui est un menteur, un voleur, un homme vil et en plus extrêmement avare et rapia, qu'on voit de la petite héritière du trône. En fait, il en veut à l'héritage et il en veut à l'argent du roi. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est très satirique. Et on va le suivre dans ses aventures avec son valet, qui est donc incarné par Yves Montand, qui lui est un grand romantique qui ne s'intéresse pas vraiment à l'argent, pas vraiment à la réussite sociale et qui réussit à conquérir le cœur de la reine d'Espagne. C'est juste extrêmement drôle, c'est un moment un petit peu traduit en famille et moi je passe toujours un bon moment à la maison devant la folie des grandeurs et tant que j'y suis je vous parle également d'un autre de nos films familiaux, c'est toujours une comédie française mais cette fois-ci elle est un peu plus récente puisqu'elle date de 1993. On y retrouve Jean Reynaud ainsi que Christian Clavier en tant que héros de cette aventure, ils sont aux côtés de Valérie Lemercier ainsi que de Marianne Chazelle. Je vous parle bien évidemment des visiteurs, alors pas le 2 ni le 3, honnêtement je ne suis personnellement une adepte que du premier film, c'est un film que j'ai regardé toute mon enfance qui me fait pleurer de rire. C'est un humour, c'est pas vraiment le même que dans La folle des grandeurs, il y a moins ce côté social etc, il y a moins ce côté critique un peu satirique. C'est vraiment très bon enfant, c'est vraiment la bonne franquette. On retrouve ainsi le comte de Montmirail dans son château en 1112, qui combat les sorcières et tout ce bazar, mais qui a un geste malencontreux, et qui, en essayant de revenir dans le temps pour réparer ce geste, va se perdre dans les couloirs du avec son fidèle écuyer Jacouille la fripouille, et ils vont se retrouver non pas dans le passé mais dans le futur en 1993 en France avec leurs petits, petits, petits fillos, donc leurs descendants, etc. C'est très, très drôle, c'est très, très bon enfant, c'est très franchouillard d'une certaine manière. Et moi, c'est comme ça que je passe mes vacances de Noël en famille. On n'est pas vraiment des adeptes des téléfilms qui peuvent passer sur M6 et encore moins des productions américaines qui sont pour la plupart des classiques comme Maman, j'ai raté l'avion. Nous, c'est des trucs un petit peu plus classique pas vraiment esprit de Noël, mais c'était mes deux recommandations pour une soirée de Noël à la bonne fois. Enquête en famille. Je vous souhaite encore une fois de très joyeuses fêtes et tant que j'y suis, petite astuce, sachez que les calendriers de l'Avent sont à moitié prix après Noël. Franchement, 24 chocolats à moitié prix, c'est carrément la bonne affaire. Bonne soirée Marine Labouri, que vous connaissez certainement sur Twitter comme étant simplement Marine avec une petite feuille de l'arbre d'érable, c'est une tweetos que j'ai découvert pareil dans le cours de l'année et qui, je trouve, a une manière de parler au cinéma qui est très franche, qui est très direct, qui est très simple. C'est pour ça que j'ai eu envie de lui proposer de participer à cette vidéo. Parce que j'avais pas forcément eu plus que ça d'entendre sa voix, parce qu'elle ne fait pas beaucoup de vidéos. Elle fait pas mal de podcasts, tout de même, et elle a participé dernièrement à une vidéo du Clap. Donc à partir de là, je me suis dit, bah, essayons de lui proposer de participer ici, peut-être que ça lui plaira. La voici donc, je vous laisse découvrir le film de Noël de Marine connaissent savent que je suis pas du tout fan des films de Noël parce que je les trouve euh, cucu, euh, plein de bons sentiments euh, souvent un peu misogyne un peu réacite, enfin, voilà c'est pas du tout ma cam. par contre je suis euh, hyper fan des films d'horreur des thrillers horrifiques et, euh, et des comédies horrifiques également, donc pour cette thématique spéciale Noël, j'ai voulu vous proposer un film d'horreur pas trop connu euh, ce film d'horreur c'est Silent Night alors, Silent Night, c'est un film britannique euh, qui est réalisé par Camille Griffin. Et quand je dis pas trop connu, c'est parce qu'il n'est pas spécialement sorti en salle. Je, je sais qu'en tout cas en Belgique, il n'a pas, oui, je ne pense pas qu'il ait eu de peut-être en France, mais je ne suis pas certaine. Et il a plutôt fait le tour des, des festivals, notamment le festival de conto le festival enfin, les de genre aussi un petit peu, euh, un petit peu partout. Et je, ouais, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes coups de cœur et un film que je conseille très très souvent à mon entourage. Alors pourquoi je l'aime autant euh, Déjà parce que euh, ben, c'est un, un film qui va réunir vraiment tout le gratin, on va dire, euh, des acteurs britanniques. On a Kira Knightley, on a Annabelle Wallis, on a aussi, je ne suis pas sûre qu'ils soient anglais, mais le petit garçon qui jouait dans, dans Jojo Rabbit, euh, voilà, on a vraiment plein de, de super chouettes acteurs. Euh, et ces acteurs vont se réunir tous le soir, euh, le soir de Noël, ils fête le réveillon en famille, enfin, leurs personnages on fête le réveillon en famille et entre amis, sauf qu'il euh, va se passer des événements assez, euh, assez perturbants lors de ce réveillon, je ne vous en dis pas énormément, mais euh, peut-être que ça va être leur dernier réveillon tout court, euh, peut-être que ça va être la fin du monde, on ne sait pas trop, mais voilà, on se demande pendant tout le film euh, ce, ce qui va se passer, on ne comprend pas super bien non plus, et c'est un petit peu qu'au fil du temps on a les clés exactement de de l'histoire. Euh, je l'aime beaucoup aussi parce que, hormis son côté horrifique, qui est vraiment sujet à, à trauma, il n'est pas gore, hein, vraiment, il n'est vraiment pas gore. Par contre, ça va chercher un petit peu des, des traumas assez, euh, assez profonds. En tout cas, chez moi, c'était le cas. Euh, mais ça peut vraiment se regarder par, par pas mal de monde, je, je pense. Mais hormis ce côté-là, c'est aussi un film qui est assez drôle. Euh, qui dit, ben, bah, qui dit anglais, dit souvent euh, humour anglais, donc c'est un film qui est à ce niveau-là. Il euh, y a des joutes, on va dire, verbales de familles, de, de gens qui vont vraiment régler leurs comptes euh, entre eux. Donc c'est assez jouissif. Euh, c'est un film aussi qui nous questionne beaucoup, qui nous questionne beaucoup sur notre humanité, sur ce qu'on ferait dans, dans certaines situations euh, compliquées. Je, il est magnifique aussi. Je trouve qu'en termes de photos, c'est très beau. Je, je... Puis j'ai rarement vu un film comme ça. Je, je pense que des films de fin du monde, on en a. Des films qui traitent la fin du monde de cette manière-là. Euh, finalement assez peu, donc ça, voilà, ça réunit pas mal de, de critères. N'hésitez pas à le regarder et à me donner votre avis. Je serai très, euh, très, très curieuse de, de voir ce que vous en avez pensé. Donc, je vous le redis, Silent Night de Camille Griffin et vais... Benzaï. Oui, oui, oui, vous allez voir le film de Noël de Benzaï. Mais même moi, j'en reviens pas. J'avoue que j'y suis allée sur un coup de tête et je me suis dit, bah allez. Demande-lui, ça se trouve, peut-être qu'il va te dire oui. Il a dit oui. Donc, voici Benzaï qui vous présente son film de Noël. J'ai rien de plus à dire, parce que je pense que vous le connaissez tous. Et salut, salut, c'est Benzaï. Merci pour cette opportunité de parler de mon film de Noël préféré absolu, qui est Noël chez les Muppets, de Brian Hanson, fils de Jim Hanson, et d'ailleurs, le premier film des Muppets qui est sorti après la mort de Jim Henson et qui est une espèce d'œuvre posthume bardée de, de mélancolie et pourtant l'une des meilleures adaptations de Charles Dickens avec Charles Dickens ici joué par Gonzo des Muppets moi je suis un énorme fan des Muppets mais pas que c'est vraiment un film dont, dont la musique est extrêmement bien écrite et Michael Caine a, a dit lui-même qu'il euh, avait joué le personnage d'Ebenezer Scrooge en, comme si il était avec euh, eh bien, la troupe de euh, théâtre royal parce que, avec un espèce de, de sérieux, euh, une espèce de voilà de, de, de déférence envers, euh, envers l'œuvre de Dickens, et ça donne un espèce de contraste avec euh, tous ces meupettes qui sont à la fois goofy, il y a vraiment des passages assez drôles, et il y a aussi des passages eh bien, euh, même terrifiants pour des enfants, il y a des imageries avec des espèces de nazgûl géants, euh, et quelques effets numériques d'ailleurs, assez novateurs pour l'époque, et donc euh, pour moi, Noël chez les meupettes, c'est... Un des plus gros chefs-d'œuvre de films de Noël. Je le regarde à Noël tous les Noëls. Je pleure à chaque fois parce que Tiny Tim, bien sûr, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et même si voilà, il y a des versions plus condensées, plus connues, euh, et j'ai pas vu celle de Robert Zemeckis, mais parce que vraiment, pour moi, maintenant, et euh, eh bien le Christmas Carol, hein, le conte de Noël avec les trois fantômes qui viennent rendre visite à Ebenezer Scrooge, et eh bien pour moi, ça ça ne peut pas être mieux avec les musiques, avec les décors, avec voilà, ce Kermit trop chou, avec son petit chapeau, etc. Bref, euh, le, le sentiment de Noël qui, qui m'habite euh, quand je regarde Noël chez les Muppets, que pourtant j'ai découvert assez tardivement quand il est passé sur Canal+, donc bien après sa première sortie, eh bien euh, ça m'a toujours marqué, les musiques euh, sont vraiment entêtantes, je suis super content qu'il soit disponible euh, en 4K sur Disney+, aujourd'hui parce que euh, c'est un film, et même en version longue d'ailleurs, euh, parce que c'est un film qui est, auquel je repense à chaque Noël et, euh, et qui pour moi n'a pas été égalé dans, euh, dans, voilà, dans son ambiance, les, les décors sont absolument, absolument craqués, et donc euh, on nous a fait ce cadeau très récemment, de le proposer enfin en version longue, parce que dans le montage euh, eh d'origine, il y avait une chanson en plus chantée par Michael Caine, euh, une chanson d'amour qui peut-être alourdissait le film selon euh, le studio, euh, qui a été totalement zappé, alors que le thème lui-même est repris à la fin du film. Donc euh, là, rien que pour la petite trivia, la petite anecdote, ça vaut le coup, en fait, euh, c'est encore une parfaite excuse pour revoir Noël chez les Muppets de Brian Henson. Demoiselle d'horreur, je pense que c'est quelqu'un que je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est une personne qui a réussi à se creuser un terrain absolument parfait dans le cinéma de genre, à l'exploiter à fond, à bien s'en servir, et aujourd'hui, elle est en train d'exploser dans tous les sens. Je trouve ça génial parce que elle est en train de prendre une place très importante dans la sphère cinématographique, à la fois de YouTube, à la fois d'Internet, mais à la fois dans les médias de manière générale. Je trouve que c'est génial parce que l'année 2022, elle a été extrêmement riche pour cette personne qui, je trouvais extrêmement talentueuse, méritait largement cette reconnaissance. Mais je ne vais pas non plus continuer de tarer d'éloges autour d'elle. Voici donc le film de Noël de Demoiselle d'horreur. Hello, et merci à Valentin de m'inviter dans cet épisode spécial de Noël. Le film dont moi j'ai envie de vous parler, c'est Bon baiser de Bruges de Martine McDonough. Sorti au cinéma en 2008, Bon baiser de Bruges parle de deux tueurs à gages interprétés par Colin Farrell et Brendan Gleeson, qui se retrouvent à Bruges, pour expier un petit peu leur fautes suite à une tragédie causée par euh, le personnage de Colin Farrell lors d'une mission. C'est le premier long-métrage de Martin McDonough qui réalisera par la suite des films comme Les Sept Psychopathes, euh, Three Billboards ou, euh, très bientôt, qui va sortir au cinéma, euh, Les Banshees d'Inichirin. -Dini -Dini pour moi, Bon et c'est un film que j'ai tendance à citer en tant que film parfait. C'est un film auquel je trouve très très peu de défauts. Euh, je le trouve incroyablement bien écrit, bien interprété. Je le trouve sublime dans toute sa symbolique, je ne vais pas trop vous en dire, mais moi je trouve qu'il puise énormément, mais d'ailleurs dans une, dans une inspiration qui est tout à fait euh, avouée dans le film, mais chez les, chez les peintres flamands. Et c'est pas un hasard si euh, Martin McDonough situe son action euh, à Bruges, qui est une ville Bah voilà, dont toute l'architecture est très parlante aussi pour les, les thématiques du film. C'est un film qui peut être pris de manière très religieuse ou pas. En tout cas, il soulève plein de, plein de questions que je trouve passionnantes, euh, tout en ayant énormément d'humour et d'autodérision, ce qui l'empêche pas d'être aussi extrêmement profond, et je trouve que les acteurs s'en sortent magnifiquement bien dans ce registre assez bâtard et compliqué. Je trouve que le, le, le film réussit magnifiquement son pari, euh, que l'image est magnifique, et bah bien sûr, euh, Bruges, c'est une ville qui est absolument sublime, c'est une ville que s'il en est, je pense, et évidemment que ça se passe aussi en partie sous la neige, euh, en hiver et que, en fait, l'atmosphère est tout à fait euh, dans le thème, selon moi. C'est vraiment, vraiment un film de Noël sans en avoir l'air, sans trop y toucher, euh, qui sort un petit peu voilà bah, des, des, des, des, des films spécifiquement de Noël, on va dire, qui sont vraiment consacrés à cette fête. Là, c'est pas le cas, et pourtant, pour moi, on est vraiment dans tout ce qui... Compte le plus peut-être dans cette célébration, euh, un petit peu s'interroger sur l'amour de son prochain, sur euh, bah, l'expiation des péchés, ou ça encore une fois c'est si on va avoir une vision assez religieuse des choses. Mais euh, en tout cas ça reste une vraie partie de plaisir, c'est un film devant lequel on éclate de rire mais on pleure aussi. Encore une fois voilà, magnifique aussi bien dans la forme que dans le fond. Voilà c'est un film que j'aime énormément depuis longtemps, vraiment un film de décembre, de fin décembre. Donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que tous ces films vous auront plu. Encore une fois, je remercie chacun de ces invités d'avoir participé. Je ne m'attendais encore une fois vraiment pas, et vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant d'invités, d'univers aussi différents. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que je vous ai un peu habitué à avoir vraiment que des gens de la sphère de YouTube qui vous parlent de leurs films de Noël. Là, pour le coup, on sort un petit peu de ça. Je vous propose des regards très différents, des acteurs, des réalisateurs, des YouTubeurs certes, mais au moins, ça vous permet d'avoir plein de points de vue, Plein de films de Noël aussi, potentiellement à regarder. Donc j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux Noël, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous regardez la vidéo juste avant, soit de dîner en famille, soit simplement d'aller vous coucher et d'attendre vos cadeaux. Et je vous dis à très vite, parce que bien évidemment, on restera ici pour parler de films, parce que c'est bien de parler de films. Et je vous souhaite un joyeux Noël encore une fois. Bon allez, moi j'ouvre mes cadeaux, parce que... je pense qu'on m'a fait bien plaisir cette année. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curses.